Voici Bob. Bob vit ici, à Fernet-Voltaire, dans le pays de Gex. Bob est donc un électeur fernésien attentif à sa commune. Mais Bob s'interroge. Oui, Bob se demande par exemple pourquoi tous les travaux publics ont lieu très peu de temps avant les futures élections municipales de sa commune. Oui, Bob s'interroge.